Aujourd'hui, le 21 février 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, à la suite des actions actives des unités du de groupe de troupes occidentales, avec le soutien de l'aviation de l'armée et des tirs d'artillerie, des unités des forces armées ukrainiennes ont été vaincues dans les zones des colonies de Tabavka, Sinkovka, région de Kharkiv et Novoslovskoye, République populaire de Luhansk. Jusqu'à 70 militaires ukrainiens, un char, deux véhicules de combat blindés, Trois véhicules, un véhicule de combat gradé MLRS, un obusier 20 et un système d'artillerie M777 de fabrication américaine ont été détruits. Dans la direction Kranolimansky, les unités du groupement de troupes-centres ont infligé une défaite par le feu complexe à la main d'œuvre ennemie dans les zones des colonies de Stelmakovka, Sherbonne Yadibrova de la République populaire de Lugansk et Opolovka de la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, plus de 200 militaires ukrainiens, 3 véhicules de combat blindés, un véhicule de combat gradé MLRS, un obusier automoteur Vosdika, un obusier D-30 et deux obusiers M-101 de fabrication américaine ont été détruits dans cette direction. Dans la direction de Donetsk, avec le soutien d'avions d'attaque, de frappe à des systèmes de lance-flammes lourds et des tirs d'artillerie, les opérations offensives des unités du groupe de troupes sud se poursuivent. Les pertes ennemies dans cette zone par jour se sont élevées à plus de 170 militaires ukrainiens, 5 véhicules de combat blindés, 4 véhicules. Un véhicule de combat gradé M1RS, un obusier automoteur Akatsia, un obusier automoteur Vosdika et deux obusiers D-30. Près de la ville de Kramatorsk, dans la République populaire de Donetsk, deux lance roquettes multiples IMAR de fabrication américaine et un dépôt de munitions ont été détruits. Dans les directions sud-donetsk et Zaporozhye, les systèmes d'artillerie et de lance flammes lourds du groupe de forces Vostok ont infligé une défaite par le feu complexe aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies du Gleda, Prochistovka et Zoloteyaniva du Donetsk République Populaire. À la suite de la défaite, jusqu'à 70 militaires ukrainiens, deux chars, deux véhicules de combat blindés, un véhicule de combat gradé MLRS et un obusier des 20 ont été détruits en une journée. En outre, un dépôt de munitions des forces armées ukrainiennes a été touché près du village du Gledar. Dans la direction de Kherson, au cours des combats de contre-batterie, un obusier automoteur Akatsiya, deux obusiers automoteurs Vosnika et dans la zone du village de Tomina Balka, Région de Kherson, un le radar de combat de contre-batterie de fabrication américaine en TPQ-37 a été détruit en une journée. De plus, un dépôt de munitions des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la ville de Kherson. Au cours de la journée, l'aviation de l'armée, les troupes de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont touché 94 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, ainsi que des effectifs et du matériel, dans 128 districts. Au cours de la journée, 10 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits par des moyens de défense aérienne dans les zones des colonies de Limanvdorois, Tavolzonka, Grakovo de la région de Kharkiv, Ploshchanka, Kromineya de la République Populaire de Lugansk, Pantlemonovka, Kiriovka de la République Populaire de Donetsk et Peromozne de la région de Zaporozhye. En outre, deux rocatimars et huragans ont été abattus, ainsi que deux missiles tactiques Toshka-U dans les zones des colonies de Bolzetroiskoa et Karaitnoe dans la région de Belgorod. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 386 avions, 210 hélicoptères, 3203 véhicules aériens sans pilote, 405 systèmes de missiles antiaériens, aériens 7960 chars et autres véhicules blindés de combat, 1037 véhicules de combat à lancement multiple multiples systèmes de roquettes, 4171 pièces d'artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 8472 unités de véhicules militaires spéciaux.